Euh, donc moi, l'enjeu ici, ça va être d'essayer de vous présenter où est-ce qu'on en est, sachant que c'est toujours un exercice un peu difficile parce qu'on est vraiment immédiarès. On est toujours dans l'action et donc de mois en mois, ça va assez vite. Et il y a eu quand même des grands changements en décembre dernier. Donc d'abord pour préciser, ici moi je parle de mon point de vue de FIAN, donc il y a toujours un truc qui est un peu délicat, c'est qu'on est en train de construire un réseau partagé. Seulement ce réseau partagé n'a pas encore des positionnements hyper clairs et c'est un de nos objectifs d'en avoir des communs. Donc ici si je m'exprime vraiment au nom de, de mon organisation et pas au nom de tout le réseau qu'on essaye de mettre en place. Donc nous chez FIAN, notre, notre point de départ, notre focal c'est vraiment le droit à l'alimentation, un droit humain que la Belgique s'est engagée à respecter. Euh, c'est pas simplement un engagement dans le vent, c'est vraiment des obligations qu'elle doit remplir. Jusque-là, en fait, pendant, en fait, depuis les années 1960, où les droits humains ont été créés, c'était surtout un modèle qui était destiné à promouvoir l'Occident dans les pays du Sud, et les pays du Nord n'étaient pas tellement concernés. Il y avait une sorte d'implicite en disant, chez nous, les droits humains sont respectés, donc en fait, on n'a pas vraiment à s'en préoccuper. Sauf que pour les raisons que je vais vous donner ensuite, on va voir que maintenant en Belgique, il y a vraiment des violations des droits humains qui sont quasiment équivalentes à ce qu'on peut avoir dans des pays du sud, et à l'inverse, il y en a moins dans le sud qu'il y en avait avant. Et donc, ça devient un vrai sujet ici en Belgique. Et donc, FIEN, qui est une ONG internationale, qui travaille par section nationale. Euh, chez nous, en Belgique, on travaille vraiment maintenant sur le terrain belge pour défendre à la fois les droits des paysans, dans une optique de souveraineté alimentaire, mais aussi euh, pour défendre les droits des personnes qui aimeraient bien manger et qui n'y arrivent pas. Donc ici, sur le slide, vous avez la définition on peut la lire ensemble, c'est le droit à une alimentation adéquate est réalisé lorsque chaque homme, chaque femme et chaque enfant, seul ou en communauté avec autrui, a accès à tout instant, physiquement et économiquement, à une alimentation adéquate ou au moyen de se la procurer. Donc en vrai, ça veut dire que c'est une alimentation qui est abordable en termes de prix, qui est disponible, c'est-à-dire qu'il y a de quoi manger dans les rayons des établissements de marché. Elle est adéquate et choisie. Donc adéquate, c'est bon pour la santé, mais aussi... Euh, culturellement adéquat, c'est-à-dire je mange à peu près ce que je veux manger en fonction de mes croyances, etc. Et durable, c'est-à-dire que j'y ai accès moi aujourd'hui, mais il faut aussi que les générations suivantes y aient accès. Et donc c'est une dimension vraiment importante qui a été développée, pas récemment, mais c'est y est une, des derniers, une dizaine d'années. Donc la sécurité sociale de l'alimentation, on s'y intéresse au départ de trois, trois constats. Le premier, c'est que malgré de nombreuses tentatives, on voit qu'il y a vraiment un problème d'accès à l'alimentation qui est sans cesse croissant en Belgique. Alors les chiffres sont toujours un petit peu difficiles à, à estimer, euh, mais ici ça c'est des chiffres qui sont certains. Donc ça c'est ceux de la banque, les banques alimentaires, qui sont les structures qui centralisent en fait, la distribution de l'aide alimentaire. L'aide alimentaire étant euh, en fait, des, des colis, une alimentation vraiment de basse qualité qui est rendue disponible aux gens qui ont vraiment euh, pas assez à manger et donc qui ont vraiment faim. Quoi. Donc ce que je vous montrais ici, c'est d'abord la, la tendance linéaire qui est vraiment claire. En 1995, on avait 70 000 personnes qui avaient accès à l'aide alimentaire via les banques alimentaires. Et on voit en 2020, on est à 175. Donc les derniers chiffres, le Covid est en plus en train d'exploser tout ça. Là, on aurait parlé de plus de 20% entre 2019, 2020, 2021 maintenant. Donc ça, ça va vraiment vite et ça ne fait que monter. C'est ça le... Et c'est Euh, 402. Ah oui, pardon, ouais, c'est ça. C'est qu'ils vont dans la précision, ils estiment ça à 42 millions de repas, et ça c'est des moyennes pour un mois. Donc c'est chaque mois les personnes qui y vont. Un truc qui est difficile de savoir, c'est est-ce que c'est les mêmes personnes qui vont chaque mois, ou est-ce que dans l'année ça change quoi. En tout cas, ils estiment la FDSS donc de, de Brigitte Grisard qui est pas là aujourd'hui, mais ils estiment qu'il y a 600 000 personnes différentes qui ont recours de manière vraiment importante et pas une, une petite fois. Quoi. Le deuxième aspect lié à l'alimentation et à la pauvreté, c'est la question de la nutrition et de la malnutrition. Et dans le graphique qu'on voit ici, ça vous montre les personnes qui souffrent de surpoids ou d'obésité. Et ce que je vais vous montrer avec ça, c'est vraiment le gradient social qui est lié à la nutrition. C'est-à-dire que plus on est riche et plus on est diplômé, et plus on aura une alimentation conforme à sa santé. Et donc ça, c'est les personnes qui sont plutôt en bleu foncé ici et euh, moins on est riche, moins on est diplômé et plus on aura des, des problèmes et donc ça va quand même de l'ordre de 20% sur le surpoids, Vous voyez, il y a 20% de chance euh, d'être en surpoids si on n'a pas de diplôme par rapport à des gens qui ont des diplômes du tertiaire. Probabilité, j'ai dit quoi Chance, pardonnez-moi, ou malchance. Et pour l'obésité c'est quasiment plutôt du simple au double. Quoi. Euh là ça apparaît pas sur le graphique mais euh, je peux vous le dire il y, y a une hausse linéaire depuis que les, les données sont récoltées depuis 1997 euh, donc là c'est pareil c'est un problème alarmant, on en parle beaucoup c'est pas invisible, par contre euh, on a l'impression qu'on peut rien y faire quoi. et donc ça c'est un des constats c'est que c'est vraiment difficile d'agir sur ces choses là donc un autre chiffre que j'aime bien dire c'est que 12% de la population euh, suit les recommandations en, en matière de consommation de fruits et de légumes donc euh, 90, euh, 88% qui ne les suivent pas ça, c'est compris riche, fort, etc. Quoi. Chez les plus riches, c'est 20% seulement. Donc il y a vraiment un problème d'accès à, à ce type d'alimentation qui, qui est sévère et structurel. et ce n'est pas juste une question de choix individuel. Et euh, voilà, 14% des décès qui sont liés à l'alimentation, à la malnutrition en Belgique, euh, c'est clairement équivalent à la cigarette où c'est 16%. Et quand on voit les dispositifs réglementaires qui sont mis en place sur les cigarettes, et l'absence de dispositifs sur les questions de nutrition, bon, ça pose problème. Le deuxième constat, euh, c'est l'incapacité qu'on a à... Voilà, bon, j'ai écrit le titre, c'est un système agroalimentaire industriel indéboulonnable. Donc c'est vraiment, euh, chez FIAN, entre autres, mais avec beaucoup d'acteurs, notamment les syndicats de agricoles liés à la vie à Campesina, ça fait des décennies, enfin 30 ans en fait, je crois que c'était notre anniversaire, 30 ans serait... L'année dernière c'est 30 ans, qu'on euh, travaille vraiment la question alimentaire du point de vue des paysans. Et en gros, euh, on ne peut pas dire qu'on a des grandes victoires. Donc ici, vous voyez, j'ai donné quelques schémas aussi, euh, c'est le rapport du revenu agricole par rapport au revenu de la population moyenne. Sachant que la PAC, donc la politique agricole commune, a comme objectif que la population agricole ait des revenus équivalents à la population moyenne. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que dans les années 80 et 90, euh, le revenu agricole était équivalent... bien, c'est ici. Là c'est 100%, donc on a six si on a ça veut dire que les agriculteurs gagnent comme la moyenne de la population normale. Et donc ce que vous pouvez voir, c'est qu'en gros, jusqu'à les années 90, c'était plus ou moins pareil. Et depuis les années 90, en Belgique, euh, ça s'est effondré. Donc maintenant, les, le salaire, si on veut c'est pas des salaires, mais le revenu des agriculteurs euh, correspond à peu près à 50%, voire 44% pour la, la dernière année, à un revenu euh, d'un travailleur à temps de travail comparable. Non, même pas temps de travail comparable, à revenu d'un ETP. Sachant que les paysans travaillent bien plus, généralement, que 35 heures par semaine, ça dépend des saisons. Mais... Donc ça, c'est un échec cuisant, c'est ça que je veux dire. C'est que vraiment, les revenus s'effondrent sont... complètement. Un autre exemple de... de cet échec de réformer le système alimentaire par la voie agricole, ici, c'est le monde d'exploitation. Donc en 1980, en Belgique, il y avait 113 000 exploitations en 2019 il y en a 36 000, pourtant la surface agricole utilisée, c'est de, la deuxième ligne, est plus ou moins équivalente à 1,4 million, et maintenant 1,350 million. Donc ce qui s'est passé, c'est vraiment que les fermes, là où il y avait euh, ben, en gros euh, 200 000 personnes qui travaillaient dans le monde agricole en 1980, maintenant on en a à peine 50 000. Quoi. Donc il y a vraiment un effondrement de la paysannerie, euh, et pourquoi j'ai de la paysannerie, c'est parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une concentration des terres et donc les, les fermes sont de plus en plus grandes et chaque paysan maintenant gère environ 50 hectares, là où avant ils ont géré euh, voilà, un peu, une dizaine, disons, hein, ça des... Et là c'est pareil, c'est pas faute euh, d'avoir lutté, c'est pas faute de continuer à lutter. Un autre exemple aussi, c'est euh, la PAC euh, récemment euh, adoptée, là il y a encore un euh, mois de novembre, et qui est toujours aussi désastreuse et qui continue toujours de donner les subsides pour les plus grandes fermes et qui pousse toujours à l'industrialisation. Bon ça ne sort pas. Bon, je suis là, je le passe. Il... Non, il est, il est sympa. C'est le, le nombre de têtes de bétail produites en Belgique depuis entre 2005 et 2015. Donc le truc qu'on peut voir, c'est qu'il y a une stabilité complète. Euh, on produit environ euh, par année 24 millions de poulets de chair, euh, 8 millions de poules pondeuses, 5 millions de de porcs. Donc c'est des chiffres qui n'ont rien à voir avec la consommation euh, du pays. C'est vraiment euh, une production destinée à l'exportation, c'est pas du tout euh, nutritionnellement intéressant, et surtout ça bouge pas. Et bon, c'est un autre cette production, euh, si c'est la viande. Et alors le troisième constat qui est assez intéressant, celui-là qui est assez nouveau dans la sécurité sociale de l'alimentation, euh, c'est le côté des les alternatives inoffensives. Et donc ici là, le texte est un peu long, euh, mais ce qui est expliqué, c'est qu'il y a une sorte de dualisation. Donc de plus en plus les alternatives existent, mettent en place, et il y en a de plus en plus. Par contre, elles sont intégrées dans le système capitaliste de, capitaliste de marché, comme en fait une segmentation de produits haut de gamme destinés à des po populations euh, riches et aisées. Euh, mais elles ne menacent pas directement la production industrielle qui est toujours là et qui continue de garder captive euh, les populations, euh, classe moyenne ou classe populaire. Et donc en fait, cette segmentation en marché, euh, à rendre, en fait, rend inoffensive et a été complètement intégré par le, la logique du marché de l'alimentation. Et donc ça, c'est vraiment un problème, parce que jusque-là, en tout cas, et, et de nombreux autres ont misé vraiment, quasiment, exclusivement sur le développement de ce qu'on a appelé ça des niches d'innovation, des alternatives vraiment locales. Donc c'est pas pour dire qu'il faut plus en faire, mais c'est pour dire que ces niches-là, elles doivent être connectées à un combat politique pour ne pas se faire tout le temps récupérer euh, comme simplement produits de niche pour des, certaines catégories. On a donné un exemple, c'était dans le règlement sur le bio, euh, parce que je suis tombé dessus il n'y a pas très longtemps. Et donc, en fait, un des trois objectifs, c'est voilà, établir un système de gestion durable pour l'agriculture, mais à côté du reste, viser à produire des, des produits de haute qualité. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus, ça veut dire qu'il y a des hautes qualités à côté de la mauvaise qualité. Et c'est répondre à la demande concernant des biens et des produits par l'utilisation de procédés qui ne nuisent pas l'environnement, la santé, etc. Donc le but c'est vraiment répondre à la demande. Et si la demande est satisfaite, alors le bio a réalisé son, son objectif. Ce n'est pas du tout transformer en profondeur les racines de la production agricole, c'est vraiment répondre à la demande de ceux qui veulent que ça change. Donc ça, on en arrive à ces quatre conclusions. Donc C'est un peu une répétition. Mais. Les alternatives, à leur coche, tant qu'elles ne sont pas capables d'influencer les structures du modèle dominant. Euh, là, j'en ai pas beaucoup parlé, mais bon, l'agro-industrie est, est subventionnée, soutenue législativement par des investissements et continue sa route. Jusque-là, euh, on a beau euh, agir tant qu'on peut. Il euh, n'y a pas de gros changements qui sont faits, même il y a plutôt euh, l'inverse qui se passe. Il y a des intérêts communs entre paysans euh, et la majorité de la population, notamment pour voilà, renforcer cette idée d'accès à l'alimentation. Euh, et donc ça, c'est un petit peu la conclusion la, la plus compliquée, mais c'est que... En gros, en fait, si on reste dans les silos et qu'on continue de buter dans les silos, les paysans, dans le monde agricole, les réseaux de pauvreté, dans les réseaux de pauvreté, en fait, on n'arrive vraiment à rien. Et chacun bute à ses propres problèmes dans chaque groupe. Il y a des groupes hégémoniques qui empêchent le changement social. Et donc, il faut vraiment réussir à créer euh, quelque chose qui dépasse les intérêts particuliers de chaque secteur. Et, euh, et on ne peut pas non plus demander à chaque secteur de financer pour l'ensemble de la population des bien-être, des bienfaits, euh, qui vont profiter à tout le monde, mais pas à ceux qui les financent, donc du coup, c'est pour ça qu'on en arrive à, à besoin d'avoir cette vision d'intérêt général sur les questions alimentaires, mais du coup une politique qui doit aussi être générale dans la mesure où elle, elle intéresse tout le monde, en termes de santé, en termes d'environnement, en termes de maintien de la population dans les zones rurales, etc. Euh, bon là, je ne vais pas perdre du temps, mais c'est pour dire qu'il y a beaucoup de pistes et que la sécurité sociale de l'alimentation, c'en n'est quand même une seule, mais comme on est là pour parler de celle-là, je vais aller plus vite. Donc ici, c'est là où c'est un peu intéressant d'avoir aussi euh, M. Bernard Friot. C'est que là, c'est une construction qu'on a progressivement de, de la vision de la sécurité sociale de l'alimentation telle qu'on pourrait l'amener, euh, qui se construit à la fois au niveau théorique, avec beaucoup d'apports euh, des réflexions françaises, mais aussi avec le terrain qu'on a ici en Belgique, le contexte politique qui est très différent, institutionnel aussi. Et donc, bon, on en arrive un petit peu à, à ce qui est là. Euh, ça serait rechercher la mise en place d'une loi fédérale, pour garantir l'accès de tous et toutes à une alimentation saine et suffisante, sensibler les pauvres, parce que ça, c'est un truc qui, qui, qui séduit, c'est-à-dire qu'on ne veut pas spécialement une politique pour les pauvres, une politique universelle pour tout le monde, et qui serait basée sur la sécurité sociale de la santé. Pourquoi Parce que le marché, naturellement, on va dire, ne le fait pas, et donc faut, il faut reprendre en partie la main sur la production euh, par une politique forte. Et alors, on suit quatre principes. Euh, le premier, c'est la cotisation proportionnelle aux revenus. Euh, basé sur le salaire, en tout cas tel que c'est le cas pour la sécurité sociale actuellement, euh, qui est souvent complétée par l'impôt, mais en tout cas l'idée de base, ça serait vraiment de se baser uniquement sur les cotisations euh, salariales et patronales, bien sûr. Euh, le deuxième principe, c'est la redistribution universelle. Donc euh, l'idée que chacun touche 150 euros par mois, on ne doit pas demander cette aide, on la reçoit d'office, euh, et où Investir l'argent dans des infrastructures qui seront directement financées, un peu, un peu comme pour la sécurité sociale de la santé, il y a des hôpitaux, il y a des médecins. Donc cette manne financière peut aussi servir à payer des paysans, payer des, des fermes, tout ça, ça reste assez théorique, mais donc c'est dans les idées. Euh, principe 3, avec cet argent, on ne pourrait produire que des produits conventionnés, on ne pourrait acheter que des produits conventionnés, c'est-à-dire pas n'importe lesquels. ça c'est assez important. Et là, ça aurait été défini par le principe 4 c'est que les produits, seront, euh, les produits désignés seront euh, désignés démocratiquement, avec un accent fort sur la, démo, la démocratie alimentaire. Au niveau d'un territoire, au niveau d'une caisse locale, ça va dépendre aussi de qui veut bien mettre en place ce système-là. Si c'est fédéral, ça sera au niveau euh, national, etc. Donc là, il y a aussi plein de questions qui se posent, et presque plus de questions qui se posent que de, que de solutions. Mais donc ça, c'est les principes qu'on de qu qu suivre. Et maintenant, j'en arrive... Euh, à la stratégie qu'on a mise en place en Belgique. Donc il y a deux actions principales, d'abord c'est diffuser, sensibiliser, éveiller l'intérêt des individus pour la question autour de l'accès à l'alimentation. Euh, donc à la fois, je répète, mais à la fois paysans et euh, pauvreté. Et ensuite c'est toucher et diffuser dans des organisations les plus significatives possibles. Donc arrêter, de, enfin je ne sais pas arrêter, mais au-delà de toucher les individus, vraiment euh, réussir à engager les associations des organisations dans le plaidoyer politique et dans le mouvement social, de manière à ce que ça soit quelque chose de vraiment fort et porteur. Euh, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça Parce qu'on a trois cibles. Euh, donc d'abord, c'est construire et soutenir le mouvement social qui milite pour l'accès de tous à une alimentation adéquate, autant du côté paysan que du côté pauvreté. Donc là, il y, y a des croisements à faire. Il euh, y a pas mal de travail qui, qui est mené à ce niveau-là. Euh, encourager les échelons territoriaux, c'est-à-dire pas tout de suite viser le fédéral, mais tout ce qui est entre les deux, c'est-à-dire euh, si on parle d'administratif, ça va être les communes, les provinces, les régions qui peuvent avoir un rôle à jouer assez fort là-dessus et qui ont déjà des budgets. Donc il faudrait utiliser ces budgets-là ou les réorienter vers les questions dont on parle. Ou alors pas forcément administratif et politique. Et là, ça peut être un quartier, une ville, un bassin de vie, euh, voilà. Pour mettre en place n'importe quel dispositif qui s'alignerait plus ou moins sur les quatre principes dont j'ai parlé. Et le troisième objectif, euh, qui est le plus ambitieux cas en fait, le plus difficile à atteindre, parce que là il nous, il nous échappe vraiment complètement, en tout cas pour l'instant, c'est un plaidoyer pour une loi nationale créant, créant une huitième branche de la sécurité sociale et permettant de réaliser le droit à l'alimentation. Grosso modo, le coût c'est juste 11 millions de belges multiplié par 150 euros, ça fait 20 milliards d'euros, x euh, 12 enfin, par an. Et donc c'est à peu près équivalent en termes de budget. Euh, aux branches de retraite et aux branches de la santé. Donc ça rajouterait une vraie grosse branche, mais ce n'est pas non plus un montant qui est euh, ben voilà, lunaire, quoi, même si c'est beaucoup d'argent, forcément, et il y a un vrai combat politique à mener. Euh, mais voilà, c'est pour donner une ordre d'idée de ce que ça pourrait être. Et alors, pour terminer, où est-ce qu'on en est en termes d'organisation euh, de notre petit mouvement euh, pour l'instant, une centaine de personnes qui suivent de près ou de loin euh, un mailing et des, des diffusions d'informations, qui viennent à des événements comme celui d'aujourd'hui par exemple, euh, et à des réunions communes. Jusque-là, on en fait une par mois depuis le mois de juin dernier. Euh, et donc c'était beaucoup, beaucoup porté euh, par moi, notre humble serviteur. Et donc du coup, c'est aussi l'idée maintenant, en décembre, on a fait... Euh, on a essayé de donner plus de structure à l'organisation et donc maintenant on a quatre groupes de travail qui permettent aux organisations de s'intégrer et d'aller plus dans les, dans les préférences et dans les centres d'intérêt. Donc le premier s'appelle, après moult débat et ça peut toujours changer, positionnement politique. Donc l'idée c'est vraiment d'aller sur les arguments euh, qui sont parfois contradictoires parce qu'il faut bien voir que ce dont on parle ça peut être très conflictuel. Donc là, c'est l'idée d'avoir d'ici un ou deux ans un plaidoyer commun, partagé, qu'on puisse soumettre dans des journaux, auprès de décideurs publics et qui nous unissent, nous. Voilà. Il y a le des Technicité qui vise à détailler les aspects techniques de la proposition. Par exemple, les aspects taux de cotisation, les aspects est-ce que c'est 20 milliards, est-ce que c'est 16 milliards. On dit comme ça, c'est vite fait, mais 4 milliards d'euros, c'est pas rien. Enfin, du coup, d'aller vraiment dans les détails comme ça. Euh, le GT projet concret qui vise en fait à soutenir des projets qui sont de, déjà existants et souvent c'est soit des projets alimentaires mais qui ne s'intéressent pas tellement au social soit des projets sociaux qui ne s'intéressent pas tellement à l'alimentaire et donc c'est essayer de soutenir ces projets là et puis le GT éducation permanente euh, qui vise à développer des outils de sensibilisation mais surtout aussi des outils pour euh, créer des groupes dynamiser les groupes au niveau des territoires etc euh, qui voudraient se lancer dans l'aventure de la sécurité sociale, de l'alimentation et voilà, merci de terminer ce panorama.